Salut Bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de laisser un like avec un commentaire et de vous abonner à la chaîne. D'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo qui sortira sur la chaîne. N'ji a dit sa belle-mère maman faites-le encore. Et sa mère a répondu en est hors de question. Et Twinkle a répondu maman. S'il te plaît fais-le. Lila a répondu jusqu'à présent je pensais qu'il n'était vraiment plus de ce monde. Mais non, il vivait très loin de nous et menait une vie prétentieuse jamais il n'a pensé à revenir auprès de sa femme et de son enfant. Et Kunji a dit Maya, c'est à toi, et Maya a dit, maman, voici ton père et maman je voulais te dire moi-même que je bien et en fait Kunji j'ai complètement oublié ce que je devais dire. Et Kunji a dit à Maya, non, t'inquiète pas et Twinkle tu peux la remplacer. Et Twinkle répond « Maman écoute-moi s'il te plaît on a toujours été toutes celles toutes les idées jusqu'à présent et ça a vraiment été pénible de grandir sans la présence de mon père s'il te plaît. Après toutes ces années j'ai enfin l'opportunité de connaître mon père à l'épargne d'admis je t'en prie maman. Accepter redevenant une vraie famille je t'en prie je sais que c'est possible de pour nous de rattraper le temps perdu. J'aimerais avoir mes deux parents à mes côtés crois-moi. Je ne pourrai plus jamais vivre sans vous. » Et Kunji répond « Madame sa quelqu'un t'a déjà dit que excellente actrice. C'est parfait. Le seul problème, c'est que je je ne suis pas en mesure d'apporter plus de dialogue pour la scène. C'est bien ça le problème. Maya répond. De quoi parle cette scène Et Kunji dit. C'est une conversation entre père et sa fille sur leur relation. Soudain le père de Twikel a dit Kunji je peux te suggérer quelque chose. Kunji dit oui bien sûr et le père de Twinkle la fille pourrait commencer par lui dire que l'amour et la confiance sont des facteurs importants pour nos relations puissent fonctionner mais que valoriser la personne est aussi quelque chose qu'il ne faut jamais négliger Elle doit comprendre. Quelle est la personne la plus importante au monde pour son père Elle devrait savoir à quel point elle est spéciale. Kunji répond. C'est parfait merci je n'aurais pas trouvé mieux. E, j je pense que ça suffira en plus ce je jeu arrivé en retard en cours maman je vais y aller d'accord merci mon oncle au revoir. Et Twinkle pense qu'Ekunji est encore fâché contre elle-le à cause de cet incident. Et en quel moment le pas me demander le divorce le pire c'est que je ne peux même pas en parler à ma mère je vais devoir trouver un moyen pour reconquérir les gardes-côtes. Peu de temps après Youvrage appelle à sa mère pour lui dire que c'est confirmé l'université organise aucune pièce de théâtre. Et Anita a demandé à Yovi.